Salut à tous! Allez, aujourd'hui un Unbox de chez Warhammer 40k. La prophétie du loup. Superbe boîte pour ceux qui sont attirés comme moi par les Space Wolf et les Orcs. Alors bon, j'ai quand même plutôt tendance à jouer tôt, même si je n'ai pas joué V8, donc ça ne vaut plus rien dire. Euh, c'est vrai que c'est peut-être un peu tard pour se lancer dans une boîte de découverte, parce que c'est clairement hein, la destinée de cette boîte, c'est de vous initier à Warhammer, étant donné que la V9 va arriver. Mais bon, il y a quand même du beau contenu et deux figurines exclusives. Donc, si comme moi, vous vous qualifiez de débutant et puis que vous êtes attiré par une de ces deux factions, voire les deux, bah, c'est peut-être un bon choix à faire. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans la bête. C'est parti. Allez c'est parti pour euh, l'unboxing de cette prophétie du loup qui est clairement un kit euh, d'initiation, un kit de découverte. Euh, là on est sur du kit euh, de découverte de haut level hein, puisqu'on est on tourne quand même sur les 140 euros avec pas mal de figurines et déjà quand même pas mal de boulot au niveau du montage. Donc on est très très loin du First Strike qui va euh, se monter en tout cas, ouais se monter en une vingtaine de minutes. Là, il y a un peu plus de taf. Et puis, si en plus, vous voulez passer à la peinture, ça va, ça va, ça va imposer de l'implication. Ce qui m'a attiré, en fait, moi, sur, sur cette boîte-là, c'est les factions. Euh, une belle boîte de start, comme ça, avec de l'orque et du Space Wolf. Je trouve ça super bien choisi, super bienvenu. Et j'ai hâte. Allez, on regarde le contenu de la boîte. Donc on est sur un livret euh, de campagne de 32 pages dont on va voir que malgré tout il est assez décevant, hein, soyons honnêtes. On va avoir des planches de décalco qui sont par contre elles le bienvenues je trouve pour euh, les débutants. Moi je les utilise, hein, je ne vous cache pas que les décalcos euh, j'en use et j'en abuse. Et puis euh, on va également avoir 23 figurines, euh, 23 figurines dont deux exclusivités. Hein, ça c'est important il faut le dire, on a donc euh, Ragnar euh, euh, Blackman. Et euh, puis, euh, Gascule, euh, Traca, deux figurines absolument superbes hein, qui ont été présentées il y a, il y a quand même euh, quelques temps. C'était cet hiver, je crois. Hein, elles ont été montrées cet hiver. Alors, exclusivité, oui. Combien de temps Je ne sais pas. Je ne connais pas trop la politique de ce côté-là. Euh, Mettez-le en commentaire. Est-ce que c'est définitivement exclusif ces deux, boîtes, euh, ces, deux, ces deux figurines dans la boîte Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on va pouvoir les retrouver plus tard si on ne peut pas les retrouver plus tard, euh, c'est vraiment dommage de s'en passer. Parce que euh, bah, je trouve que voilà, hein, Traka il a, il a, il a une gueule monstrueuse. Et, euh, et Ragnar il a, il a une pose ultra dynamique. On le verra d'un peu plus près tout à l'heure. Voilà, après ils sont, ils sont chacun accompagnés d'une petite troupe. Hein, en l'occurrence, on va avoir 10 infiltrators Space Marine typé Space Wolf. Donc hein, pour le chapitre pour le côté Ragnar et puis sinon on aura Makari hein, qui accompagne Traka euh, 5 Nobs Orc, 3 Mega Nobs Orc et euh, un Amour et un Groot Euler j'en avais déjà parlé dans l'Expresso allez on va ouvrir tout ça donc clairement hein, ce qu'il faut dire c'est que là vous n'avez pas de quoi faire une armée de chaque vous avez euh, bien entendu de quoi euh, jouer de quoi jouer euh, les scénarios qui sont dedans mais c'est vraiment un pied à l'étrier à l'univers de warhammer et euh, bah, vous êtes loin hein, du nombre requis pour faire une vraie bataille de warhammer notamment dans les éventuels championnats qui pourraient euh, vous permettre de progresser dans le jeu mais on est sur euh, une boîte d'entrée de gamme pour euh, découvrir l'univers avec deux factions à l'intérieur le poster, qui euh, cette fois-ci euh, n'est pas euh, tagué euh, de son code barre. Je trouve ça plutôt sympa, on va enfin pouvoir en faire quelque chose. Hein. Vous vous rappelez il y avait des codes barres ici, c'était un peu galère. Notamment dans Blackstone Fortress, je crois, et, et puis également dans Kill Team. Bah, là, ils ont, ils ont retenu la leçon. Et en fait, le code barre, il est, euh, il est derrière sur la partie euh, noir et blanc. Merci Games d'avoir compris que bah, éventuellement on était intéressé par ce genre de... Euh, de petites attentions voilà un contenu qui peut foutre la trouille mais on va voir que à la différence de kill team il va s'appréhender beaucoup plus facilement euh, donc le livre la prophétie du loup euh, j'y reviendrai euh, ici là on a également euh, un livre enfin c'est pas un livre en fait c'est une plaquette euh, des règles de base donc ça ressemble en fait à hein, euh, un plateau de MJ en fait, vous savez, à, à, à ce qu'on se pose quand on est MJ là devant nous, si ce n'est que c'est euh, recto verso. Alors ça reprend hein, les, les fiches de, de, de start rapide qui existent déjà, qu'on peut déjà télécharger facilement sur le site. Je trouve dommage que ça reprenne mot pour mot en fait. Euh, euh, ces fameuses fiches auraient mérité d'être un peu plus synthétiques. Euh, c'est sympa de l'avoir parce que ça peut, traîner, euh, ça peut traîner sur la table. C'est beaucoup moins encombrant qu'un qu livre de règles. Euh, on va retrouver euh, si on veut le feuilleter euh, dans l'ordre avec les phases de mouvement, hein, la, phase, la phase psychique et puis ensuite hein, la phase de tir qui elle ben, comme toujours dans Warhammer est, est, est une des plus, euh, euh, des plus touffues et puis ensuite euh, la phase euh, de charge, de combat et la phase de morale à la fin ça reprend hein, ce qu'on peut déjà euh, comme je le dis télécharger sur le site je trouve ça dommage, ça aurait mérité d'être un peu plus synthétique avec euh, peut-être 2-3 exemples euh, un peu comme euh, le, on le retrouve euh, sur Star Wars Legion Légion je dire que je suis chauvin c'est pas le cas, c'est que je trouve que les fiches de, de Star Wars Legion Légion sont beaucoup plus synthétiques et beaucoup plus sympas, là finalement euh, à part le format qui est plus condensé, quel intérêt j'ai à me reporter à, à, cette, à cette plaquette ben, j'ai beaucoup de texte et, euh, et pas beaucoup d'exemples. Donc pour moi c'est pas une fiche synthétique, c'est vraiment le format qui prime. Euh, sur, sur la qualité de l'information. On va se retrouver avec euh, le bouquin de, de montage. Je voudrais m'arrêter un petit peu sur cette notion de montage parce que je la trouve, je la trouve intéressante. Euh, j'ai parlé de Kill Team. Moi, quand j'ai ouvert Kill Team, bon, euh, je suis un peu tombé dans les pommes, hein, je l'avais dit chez Commander TV, l'ami de Commander TV que je salue au passage. Euh, ce qui se passe, c'est que quand on est débutant, je parle des débutants que je, dont je fais partie, tu ouvres une boîte de Kill Team et euh, tu sais pas en fait ce que tu vas monter sur ta figurine. Tu ne sais pas reconnaître euh, un pistolet euh, à impulsion, euh, d'un pistolet à énergie. Tu ne sais pas ce que ça vaut. En fait, alors vous allez me dire, il faut aimanter. Mais oui, mais là, on parle toujours d'une configuration débutant. Et quand on est débutant, on ne sait pas faire ces choix-là. Et bien là, en fait, dans la prophétie du loup, vous avez quasiment pas à les faire c'est à dire qu'il n'y a quasiment pas de euh, système de montée de version euh, euh, différent pour pour les figurines je m'explique ici là vous avez vous avez le choix d'éléments et euh, la variable d'assemblage donc la notion de variable d'assemblage quand vous avez ça dans un, dans un dans un bouquin ça veut dire que vous avez intérêt à vous y connaître parce que vous allez avoir une figurine qui peut avoir plusieurs armes. Canon à impulsion ou tous ces trucs là. Et il faut savoir ce que vous voulez mettre. Et bien vous allez voir que ce logo finalement on ne va pas, quasiment pas le retrouver euh, dans ce livret de montage. Parce qu'il n'y aura pas euh, quasiment pas de variable de montage euh, sur ces figurines. Et je trouve que c'est bien vu pour les débutants. Parce que les débutants ne savent pas euh, choisir. Donc c'est bien de leur imposer un choix. Et là on sent clairement euh, le retour d'expérience. Peut-être de Kill Team mais surtout de Warcry dans Warcry vous n'avez pas de variante euh, de montage, vous avez un perso avec une fiche et vous vous y tenez et ça je trouve que c'est bien pour euh, une boîte qui est censée initier les gens voilà donc là hein, on va retrouver euh, Ragnar quand même assez facile à monter, je vais essayer de le monter et puis faire une macro avec là vous avez euh, les, squats, euh, les squats infiltrators et les, et les incursors donc euh, vous allez avoir effectivement hein, euh, éventuellement un choix à faire mais lorsque vous décidez de faire des infiltrators il n'y a pas euh, de variable au niveau, euh, au niveau des armes et ça, euh, c'est, je trouve, un vrai bon point. Alors, il y aura quand même des toutes petites variables, mais là, c'est plus pour personnaliser votre personnage qu'autre chose. Vous voyez, ici, là, il s'agit de choisir une sacoche euh, pour mettre des munitions, euh, euh, des petites grenades qu'on va mettre sur le plastron. Donc c'est de l'esthétisme, mais ce n'est pas ça qui euh, va euh, profondément modifier l'affiche de votre personnage. Et je trouve ça bien. Bien entendu, on peut choisir ici euh, les différentes têtes euh, de, euh, de, votre, de votre chef de section ou de, votre, ou de votre perso. Mais là aussi, ça ne modifie pas en fait votre, euh, votre carte de jeu. Alors après, il va falloir faire le choix. Hein, Est-ce que je prends des incursors ou, ou, ou autre Là, vous pouvez quand même lire le bouquin, on vous engage à le faire, et puis à vous décider. Mais euh, je trouve qu'il n'y euh, a pas le piège qu'il y avait dans Kill Team, et qui fait que moi, du coup, Kill Team, bah, pour l'instant, il est resté dans la boîte. Il va rester dans la boîte un bout de temps, mais il est resté dans la boîte. Voilà, on a notre big boss, hein, euh, Orc, euh, qui lui est également... Alors du coup, lui, il a une variable, hein. euh, vous voyez, il y a la petite icône, mais ce n'est pas une variable de, mon... enfin, de caractéristiques. C'est une variable de montage. cest est-ce que vous le mettez avec, euh, avec le pied droit ou, ou le pied gauche sur, euh, sur, sur le socle. Euh, c'est top. Ce n'est pas le même socle. c'est pas le même décor de socle, de toute évidence. Donc, en fonction du choix que vous allez faire, le, le deuxième euh, décor de socle, bah, vous allez le récupérer. Puis, vous pourrez peut-être le réutiliser pour, euh, pour faire quelque chose euh, sur soit une autre figurine, soit, soit vous, vous en servir pour faire une base de, de décor. Euh, à voir j'ai peut-être dit une connerie, on va voir en regardant les figurines. Moi, je pense que je vais le faire dans cette pose-là. Parce que je trouve que la griffe en arrière, c'est beaucoup plus dynamique que de l'avoir avec la griffe en avant. Malouche. Donc voilà, alors c'est pareil, il hein, n'y a pas non plus... Euh, je pensais que ce serait des figurines qui seraient difficiles à monter mais je pense que ça va, ça va aller, aller vite et bien, c'est là, c'est chez les orques qu'il y aura le plus d'interchangeables hein, hein, on dira au niveau des armes, au niveau des haches, au niveau de toutes ces choses là euh, vous allez avoir différentes possibilités mais c'était déjà le cas dans Age of Sigmar par exemple, quand vous achetiez des boîtes d'orques ben, euh, vous avez un tronc euh, qui est commun, hein, d'ailleurs on vous le montre ici, vous avez un tronc euh, commun, euh, sensiblement toujours le même, et puis après ben, vous allez faire des variables avec, euh, avec les armes donc voilà, euh, bah il suffira un petit peu de, de potasser son bouquin pour faire, euh, faire le bon choix. Mais ça reste raisonnable et euh, pas vraiment impactant euh, sur le jeu. Après vous n'êtes pas obligé de faire du, du Wheezy, hein. euh, c'est pas parce que vous avez des petits d'armes sur votre perso que vous devez forcément jouer ce, ce, ce type d'armes-là. Et puis il vous reste la solution, démonter vos figurines, mais ça. C'est déjà un level supérieur. Voilà, là, ici, là, on voit que c'est clairement engageant. Hein, Puisqu'on va euh, avoir euh, du lance-roquette. Euh, euh, ou alors, euh, ou alors euh, des choses euh, un, peu plus, euh, un peu plus différentes dans le jeu. Ouais, Donc là, vous avez vu, hein, on a vu ensemble tout, euh, tout le livret de montage. Et je le redis, le truc vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas trop de propositions de euh, variables d'armes. Et moi je trouve ça engageant. Allez on va regarder le contenu. Voilà hein, on se retrouve avec euh, avec nos, nos socles. Ça c'est les, les socles pour les, les marines et les, et les orques. On va regarder euh, les grappes euh, d'un petit peu euh, d'un petit peu plus près, ne hein, vous inquiétez pas. Mais on va surtout aller voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que j'ai dit une connerie sur euh, la base pour euh, notre, euh, notre boss Ouais j'ai dit une connerie, il n'y a qu'une base en fait. Il y a Ouais, il semblerait qu'il n'y ait qu'une seule base en fait, c'est celle-ci. Donc je pense qu'on la tourne dans un sens ou dans un autre pour prendre la position, soit sur la droite, soit sur la gauche. On va aller voir on va aller voir ces grappes là euh, en macro, vous n'inquiétez pas. Je vais les sortir pour voir ce qu'il y a derrière. Et en fait, derrière, bah, qu'est-ce qu'on va retrouver C'est tout simplement les décalcos. Voilà, là on est sur le socle de du boss orc, donc c'est quand même un, un beau socle. Et puis on a ici les feuilles de décalco, elles sont très très très belles, ultra quali, encore toutes neuves, donc il va falloir s'en servir, je tiens à l'envers, voilà. Allez, je m'emporte un peu, puisque naturellement, avant les macros des figurines, on va regarder quand même le livret de La Prophétie du Loup, même si ça va aller quand même assez vite, puisqu'il n'y a que 32 pages. Et je trouve que c'est le petit point négatif de cette boîte, qui coûte quand même, je le rappelle, 140 euros, qui aurait mérité d'avoir un livret un peu plus conséquent. Un livret qui va contenir donc une introduction normale, introduction à l'univers de Warhammer 40K, vous dire que c'est un jeu de figurines, rien de nouveau... Ensuite, on va se retrouver avec du fluff, notamment l'entre de la bête qui vous parle de la cicatrix malédicum, hein, de quoi il ressort vraiment. Un fluff introductif sur les Space Wolves et les Orcs. Euh, bah, c'est normal de présenter chaque faction qui est présente dans la boîte. Il n'y a pas grand chose. Hein. On n'est pas du tout sur ce que le Codex pourrait vous proposer. Mais je pense que c'est largement suffisant pour des débutants. Il n'y a pas besoin non plus de se taper des heures de fluff. Et puis si on est intéressé, bah, on part sur le Codex. et On choisit son armée et là on se renseigne vraiment. Un duel épique hein, qui va notamment vous raconter... La relation un peu euh, euh, enflammée qu'il y a entre les Space Wolf et les orques, même si euh, moi j'imagine déjà des scénarios où ils devraient faire équipe. Je sais, c'est une ignominie, mais euh, j'aime bien ce genre, de, ce genre de défi où on est obligé. D'ailleurs, je crois qu'il y avait des romans comme ça où, où il fallait que les orques et l'Espace Wolf s'entraident pour se sortir de la panade. Euh, voilà, je pense qu'il faut savoir innover aussi dans un univers aussi riche. Franchement. Avec le Seigneur des Anneaux et la Guerre des Étoiles, je pense que Warhammer 40K est un des univers les plus euh, riches qui existent. Donc euh, il, faut, euh, il faut en profiter. Donc du fluff de présent, hein, qu'il ne faudra, euh, faudra pas oublier, qui se lira quand même assez vite. Et puis ensuite une présentation des fiches techniques d'abord qui va vous permettre d'apprendre à, à lire vos cartes, euh, à lire vos fiches, euh, le rôle tactique, euh, les puissances, euh, les profils, les mouvements, euh, toutes ces notions là, les compositions d'unités, euh, les options euh, et les aptitudes et tous les mots-clés. Alors vous retrouvez hein, ça dans des vidéos à S miniature et Commandeur TV notamment, un hein, commander TV qui est en train de faire toute une série de vidéos euh, de tutos. Pour vous apprendre à jouer euh, n'hésitez pas à aller euh, y faire un tour et puis à, à, à regarder ces vidéos là as miniature également qui vous a appris à lire une fiche euh, je sais plus si c'était du edge of Sigmar ou du 40k mais de souvenir, il nous apprend il nous explique comment lire une fiche et la vidéo est très très bien faite. Euh, destin euh, féroce alors ça c'est cette section contient toutes les fiches techniques justement alors oui là on va se retrouver avec les personnages et puis on va se retrouver avec les cartes alors petit bémol pour 140 balles franchement il n'y avait pas beaucoup de cartes à mettre dans la boîte vous auriez pu les mettre quoi, voilà c'est un peu vache je trouve, là on a les cartes dans le bouquin, il suffit de les photocopier de les découper pour les avoir sur la table ou d'avoir le bouquin avec soi sur la table, mais comme vous n'avez qu'un seul bouquin pour deux personnes, il faut se passer le bouquin ou photocopier les cartes c'est pas cool, à 140 balles ils auraient pu mettre les cartes, comme ça quand on déploie son armée et qu'on joue, chacun a ses cartes de personnages de son côté et ça, ça le fait pas, quand on voit des boîtes comme Warcry avec tout le contenu qu'il y a, le bouquin de règles qui est énorme et les campagnes, on y reviendra pour celui-ci qui sont mirifiques également, là on est trop trop trop léger, même si on a deux superbes figurines exclusives ça ne peut pas à mon avis euh, suffire d'argumentation euh, bon à la fin de chaque section vous avez une petite partie peinture pour vous donner envie de peindre vos figues et il faudra peindre vos figues parce que ça fait partie du hobby ensuite on passera euh, sur les fiches des orques après celle des Space Wolf. Je ne m'arrête pas dessus, mais si vous voulez que je présente euh, chaque personnage, en tout cas personnage clé, ce que je vous propose, c'est une vidéo rapide après avoir monté euh, chaque figurine exclusive, une présentation de la fiche et présentation en macro avec vous savez le plateau tournant de chaque figurine. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, comme ça je le fais s'il y a vraiment des gens intéressés, parce que malgré tout c'est du travail. Voilà, donc les orques avec, avec leurs fiches. Bien entendu, à la fin, euh, la partie euh, « Je te donne envie de peindre ». N'hésitez pas à utiliser un schéma de couleurs comme ça, euh, quand même assez simple. Si vous êtes sur du noir, vous allez euh, gagner du temps. Hein, euh, je, je reprends également la, la vidéo de « Ta gueule, on joue euh, » où il parle de la peinture, où il dit euh, « bah, Moi, quand je veux monter une armée, bah, c'est très simple. <rire> si je la veux euh, en prédominance blanc, bah, je couche en blanc puis je ne reviens pas dessus. » C'est un peu cavalier mais on est sur des boîtes euh, de débutants et euh, bah, la peinture ça peut être quelque chose qui rebute l'engagement dans le jeu et ça c'est dommage. Même si de mon point de vue ça fait partie du hobby, n'hésitez pas à utiliser ce genre de petite esbrouffes euh, pour euh, gagner du temps et pouvoir malgré tout pousser les figues sur la table le plus vite possible parce que c'est ça qui est intéressant. Voilà, ici, là, on a les règles et missions, et on va donc aborder la fameuse campagne qui est promis dans le bouquin. Et là, c'est la déception, on n'a que trois missions dans cette campagne, et c'est clairement pas assez. Alors, ce sont des missions introductives, c'est clair, avec des déploiements euh, qui varient vraiment beaucoup hein, d'une mission à l'autre. Autant vous dire que quand vous faites celle-ci, vous vous dites que la zone de déploiement des orques elle est un peu maigrichonne. Euh, mais voilà, c'est la frappe opportuniste. À chaque campagne, vous avez ici hein, une petite fiche récap avec les armées, les champs de bataille, les déploiements, les rounds, la durée de la bataille, les conditions de victoire. Ok, pas de problème, euh, c'est top. Mais franchement, que trois euh, missions dans une campagne, pour moi, c'est clairement pas assez. Ça ne se justifie pas au niveau, euh, au niveau du prix assez conséquent. On n'a pas les cartes, on n'a euh, que trois missions dans sa campagne. Je le redis, on prend une boîte de Warcry dedans, il y a un taquet de missions dans le bouquin avec un livre glacé de qualité. Là, on voit vraiment qu'on est sûr de l'entrée de gamme pour découvrir le jeu et qu'on ne veut pas faire d'ombre euh, au codex et pas faire d'ombre euh, au livre de règles. C'est euh, le petit point négatif, je dirais, de ce bouquin, même si rien euh, que les deux figurines exclusives, ça pourrait se justifier. Allez, on passe maintenant au macro des grappes. Et je vous propose qu'on commence par, euh, par Ragnar, plutôt, euh, plutôt top, hein avec un visage euh, très très très engageant, ah, la cape, son épée, le loup qui va euh, passer sur l'épaule, c'est plutôt, plutôt sympa. On va aller voir euh, son pote fait alors des pièces d'armure qui sont vraiment vraiment sympas, ça va faire, ça va balancer du lourd je trouve, et puis là on est sur la mâchoire inférieure, là on a son petit, son petit pote qui l'accompagne, qui est vraiment minuscule au final, la machine dorsale, incroyable, hop là, là on a la mâchoire du squelette. On voit bien le petit pote. On va aller regarder ensemble le socle. Voilà, le fameux socle, enfin décor de socle hein, avec un casque de Space Marine. Là aussi, je trouve ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment top. Les pièces d'armure, ça c'est chouette aussi. Là on, là, on voit les cornes qui sont, euh, qui sont sur les épaules. Et puis ici, on passe on passe sur, sur de l'orque mécanique. Avec, euh, j'aime bien ça là. La tête du Space Marine qui se fait, qui se fait enfler. On va retrouver également 2-3 trois, trois missiles. Stop. Voilà les têtes avec les armes. Différentes têtes. Il va y avoir du rab, c'est cool. La tête de nos orques. Kaboum. Ça, ça se peint euh, tout seul. Euh, tout seul euh, avec de la contraste. Hein. Franchement, euh, vu les détails, ça, se révèle, ça va se révéler, euh, se révéler tout seul. Hein. C'est des pièces qui vont, qui vont parler toutes seules avec, euh, avec un, un minimum de la vie. Là, on est sur, euh, sur les armes. Tout ce qui est tronçonneuse. On est sur les dernières impressions euh, de, de figurines de chez Games, donc euh, donc c'est ultra ultra ultra cali. Ça y a pas euh, y a pas à dire. Euh, on a des, Hop, je vous montrer les têtes des euh, de mes futurs Space Wolf, puisque bah moi j'ai décidé de j'ai décidé de m euh, de me lancer dans cette faction. Alors on peut se poser la question, hein, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans une faction étant donné que la, la 9 va euh, pointer euh, le bout de son nez Bah, Je pense que oui, en fait, euh, je pense que c'est le bon moment pour se lancer justement, puisque euh, moi j'ai de, de, de, de gros espoirs euh, sur, euh, sur la future, euh, la future version, j'ai découpé la, la, la plaque, là. j'ai de, de gros espoirs sur la future faction, la future version, la future V9. J'aimerais bien, euh, bien de l'alterner. Hein. Alors, Je sais que je vais peut-être euh, peut crier au désastre en, en, en disant ça, mais euh, ouais, je, je me demande si on ne va pas avoir enfin euh, l'arrivée de l'alterner. Je n'ai pas trop suivi les discussions que vous avez tous eues au niveau de la communauté de ce côté-là, mais je sais que ça attirerait énormément de joueurs. En tout cas, moi, tous les joueurs que j'ai pas réussi à attirer sur Warhammer 40k, c'est pour cette seule et unique raison. Et ils me disent, moi, j'ai pas envie de passer euh, le tour 1. Euh, à attendre 40 minutes pour jouer quoi et avoir euh, la moitié de mon armée euh, se faire décimer avant que je puisse répondre c'est vrai c'est vrai que c'est un, un écueil de, de, de 40k pour, pour peu qu'il y en ait mais l'univers est tellement mirifique et c'est tellement engageant au niveau de la qualité des figurines moi, moi vous savez j'aime les jouets hein. si je me suis lancé dans cet univers en, en, en général c'est parce que c'est vraiment euh, bah, j'aime les jouer, j'aime jouer avec euh, j'aime j'aime avoir mes figues et puis euh, et puis les pousser quoi euh, regardez moi ces, ces détails ces voilà, allez on se regarde une dernière, une dernière planche une planche d'orque que je vais également découper Voilà, pour me donner un peu de, un peu de marge de présentation mais voilà oui je pense que c'est le bon moment pour, pour se lancer parce que bah, la V9 va pointer le bout de son nez et la V9 ce sera une amélioration de la V8 donc pour peu que vous ayez acquis quelques mécanismes de jeu sur la V8 bah, vous appréhendrez la V9 avec, euh, avec d'autant plus d'aisance donc euh, bah, c'est le moment, lancez-vous et puis euh, n'oubliez pas de passer dans un magasin Games Workshop et puis éventuellement de vous faire, de vous faire initier et ça c'est typiquement le genre de boîte que vous pouvez acheter euh, entre, euh, entre papa et, et, et le fiston pour, pour faire des parties voilà qu'est-ce qu'on en pense de cette prophétie du loup, clairement c'est une boîte euh, d'initiation qui malgré tout est un peu chère parce que pour 140 euros, si vous aviez tout mis dans une seule armée, vous auriez déjà pu acheter euh, deux starters et, et, et donc avoir une armée qui commence à, à valoir le coup sur les tables, même si deux starters, c'est presque la base, hein, je tiens à le dire. Là, vous êtes clairement sur des boîtes d'initiation. Euh, vous n'avez ni une armée de Space Wolf, ni une armée d'Orc, hein, mais juste une introduction euh, à, à ces deux factions. C'est vraiment une boîte qui est destinée pour les débutants, comme moi, peut-être comme vous, pour jouer en famille, avec vos enfants ou avec vos amis proches. C'est vrai que c'est un peu cher, mais il y a quand même du très très beau matons. On se retrouve quand même avec deux figurines qui sont exclusives. Alors, est-ce qu'elles le resteront Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, pour avoir les deux chefs, il faut passer par cet achat. Et puis, ben, au niveau du contenu, on l'a vu, le livre manque quand même un petit peu de campagne. Je trouve qu'il n'y en a clairement pas assez. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la notion de montage qui, elle, fait la part belle à des montages qui sont simples, pas trop prise de tête, hein, comme je l'ai dit. Hein, moi, quand j'avais ouvert Kill Team, j'étais embêté, je ne savais pas quelle arme mettre sur mon gars. Donc, euh, c'est vrai que quand on est euh, habitué à l'univers de 40K, on ne se pose pas ce genre de questions. Mais sachez que les débutants se les posent. Donc là, voilà, on est vraiment sur une proposition euh, First Strike, de super qualité, euh, d'un super niveau. Hein, les First Strike, vous vous rappelez, c'était les toutes petites boîtes. Là, on est sur un sur, sur un level différent. Faut voir, faut voir si vous voulez vous faire plaisir. Je pense que c'est une, une boîte à offrir, une boîte à offrir pour un anniversaire, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'univers 40k. Et on a euh, deux factions qui sont euh, bien différentes euh, l'une de l'autre, qui ont un historique qui est euh, qui est en, en, en complétude, hein, puisque on ne peut pas raconter l'histoire des Space Wolves sans raconter celle des Orques et vice versa. Voilà. Moi, je suis attiré, je suis intéressé. Je ferai deux trois parties euh, avec euh, cette boîte. Si j'arrive à trouver des amis qui me lâchent un peu la bride sur Warhammer 40K, je vais essayer de les attirer sur la table pour faire une ou deux démos. Et puis bien entendu, vous retrouverez sans aucun doute des scroll paintings sur ces figues que je vais essayer de peindre un petit peu mieux que d'habitude, mais ça, on en reparlera parce qu'il y aura peut-être des invités. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et puis de liker. Ça me fera plaisir. Et en attendant, je vous souhaite de bons jeux. Et puis surtout de bons jets, parce que dans 40K, ça compte pour poutrer le type d'en face. À bientôt. Ciao. Et vous oubliez pas, vous restez chez vous. Il y a plein de choses à peindre là.